Il y a quelque chose avec toi Pas si spécial, mais c'est comme ça Il y a quelque chose avec vous Il y a quelque chose avec nous Nous sommes des rayons du soleil Et entre nous, ça me fait du bien Nous sommes le sable sur les plages Et entre nous, ça me fait du bien Nous sommes des vents de mille orages et entre nous, je ne sais plus rien. Nous sommes des fous, aussi des sages. Nous sommes des fous, aussi des sages. Je commencé à adorer chaque moment, chaque instant. J'avais commencé à adorer chaque moment, chaque instant. Ça m'a pris vers toi.